Bienvenue les rois et les reines, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite bulle artistique. Bienvenue aux nouveaux venus. Sur cette chaîne, vous allez trouver de quoi développer l'artiste en vous, chanter, vous ouvrir, développer vos, vos qualités techniques, scéniques, votre mindset, tout ce qu'il faut pour devenir un artiste. D'ailleurs, ce, ce dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous risquez. À commencer à progresser pour pouvoir briller votre lumière et devenir le grand artiste auquel vous aspirez auquel ou à laquelle vous aspirez qu'est ce que vous risquez vous risquez de tomber et eh ben oui tout le monde tombe vous croyez vous croyez quand même pas que que les grands euh, sont, sont jamais tombés comment on fait pour devenir super grand et eh ben on s'habitue à tomber et on se dit bon allez j'ai appris ça <rire> je vais faire autre chose j'ai appris ça je vais faire autre chose on croit que les grands artistes ils sont arrivés comme ça Pour poum ils sont sortis de leur chambre quelqu'un les a entendus jouer une <rire> chanson et puis d'un coup ils sont connus non non non ça prend enfin d'expérience je peux vous dire que ça prend un petit temps hein. moi j'ai commencé ma première chanson j'avais 9 ans <rire> toute seule avec ma guitare et ben et petit à petit petit à petit Ma première scène en tant que chanteuse, ça devait être à 15 ans. Bon, avant j'étais danseuse, hein, depuis que, depuis que j'ai 3 ans, donc la scène, j'adore ça. Mais c'est petit à petit qu'on y arrive. Donc, qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui, même si vous avez 90 ans, à commencer à être l'artiste que vous voulez être parce que l'excuse de oh c'est trop tard ou bien je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop vieux, j'ai pas une voix comme les autres, euh, je suis trop vieux, enfin toutes ces excuses bidons là, non, non, non, commence maintenant, le monde a besoin de toi. Oui, oui, toi, toi, toi. Dis pas c'est pas pour moi, elle parle pas de moi. Si, commence aujourd'hui, même si tu es peintre ou, ou, ou photographe ou que tu veux, tu veux écrire des contes pour enfants, ben, commence maintenant. Si tu commences tout de suite, tu vas y arriver. Tu vas y arriver un jour. Et tu auras le succès que tu mérites Parce que tu te seras donné à ça Et tu y penseras toute la journée Qu'est-ce que je risque Mais qu'est-ce que je risque à briller ma lumière Et à te l'offrir Qu'est-ce que je risque Mais qu'est-ce que je risque à briller ma lumière Et à te l'offrir Alors là vous avez des consonnes corsées Donc je compte sur vous Pour les propulser Qu'est-ce que je risque Mais qu'est-ce que je risque Oh <laughs> yeah. Voudrais un vibrato serré, c'est-à-dire on est ici, je redescends un peu, qu'est-ce que je risque, mais qu'est-ce que je risque, à briller ma lumière, à briller, à briller ma lumière et à te l'offrir, à briller ma lumière et à te l'offrir, allez on essaye, tous les i sont vibrés. Qu'est-ce que je risque Peut-être la peur d'être jugé Mais je vais vous dire ça dans une prochaine capsule. Pratiquez ça tous les jours et que ce soit un mantra pour vous, les rois et les reines. Et surtout vous, les nouveaux qui êtes nouveaux sur cette chaîne, demandez, posez-vous cette question importante. Je vous envoie une bulle d'arc-en-ciel. A bientôt les rois et les reines.